Vous êtes à la recherche d'un écran ultra wide pour le design graphique ou l'édition vidéo J'ai peut-être ce qu'il vous faut. En tout cas, je vais vous présenter la pièce maîtresse de mon setup au niveau des écrans qui me permet de faire tous mes montages vidéo. Il est juste derrière là, c'est le grand écran de 34 pouces de chez BenQ, le PD3420Q. Je vous le présente dans cette vidéo et je vous parle un petit peu de mon expérience avec lui. C'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant de ce qu'il sait faire, ce qu'il a dans le ventre, de ses fonctionnalités, faisons un petit tour du propriétaire et regardons son design. Cet écran Ultra Wide, ce BenQ PD3420Q, est un écran de 34 pouces, avec une dalle IPS. Il a une résolution de 3440 pixels par 1440 pixels, et il a un design frais simple, qui passe partout. J'avais longtemps hésité de sauter le pas sur un ultra wide et j'ai voulu du coup éviter les écrans un petit peu à courbure les écrans courbés, je ne suis pas vraiment fan surtout que moi j'utilise du multi-écran lorsque je travaille en même temps que je fais des vidéos etc etc, donc je préférais avoir un grand écran principal ultra wide, plat, avec une bonne résolution et surtout avec des bonnes qualités pour l'édition vidéo mais ça on va en parler juste après. Au niveau de ses dimensions, on est sur un écran de 371,5 mm par 820 25,8 mm et par 87,4 mm. L'avantage aussi de cet écran, c'est que bien entendu vous allez pouvoir le mettre sur sa base sa base qui est vendue avec, qui est disponible directement dans le carton lorsque vous l'achetez, mais vous allez pouvoir aussi l'accrocher à un bras un petit peu comme j'ai fait, pour pouvoir le coupler à d'autres écrans BenQ si vous avez besoin ou alors simplement pour ne pas avoir l'encombrement d'une base sachant que la base qui est livrée avec est plutôt design, plutôt simple et plutôt compact l'écran est aussi léger parce que sans la base il pèse seulement 6,9 Kg bref vous l'aurez compris il est ultra wide Il est beau il est simple maintenant on va parler Un petit peu de ses performances Et de sa qualité c'est parti Commençons par déjà parler de ses caractéristiques techniques hein, vidéo euh, les plus pertinentes. On a un écran comme je vous l'avais dit avec une dalle IPS et un rétro-éclairage LED avec une résolution de 3440 par 1440 pixels. On aura une luminosité de 350 CD par mètre carré. Au-delà de ça, cet écran aura un temps de réponse de 5 millisecondes et un affichage de 1,07 milliard de couleurs pour un affichage 21 e Le revêtement de l'écran est un revêtement anti-éblouissement et vous allez pouvoir avoir différentes températures de couleurs. Cet écran bien entendu inclura le HDR10 et le VESA Display HDR400. Le gros avantage pourquoi j'ai pris cet écran, on va pas se mentir, c'est que moi j'ai un setup basé sur un Mac et cet écran est Mac Ready. Il est vraiment parfait pour les macs Il y a une entrée du coup USB-C à l'arrière qui va pouvoir alimenter votre Mac si vous avez un MacBook Pro portable. Mais moi j'ai un Mac Studio donc je peux le brancher directement et il ressort directement depuis mon Mac Studio avec de l'USB-C. Cet écran utilise aussi la technologie AQ Color, la technologie de BenQ pour les Moniteur aux couleurs précises Qui va vous permettre d'avoir une colorimétrie Au top du top et Il y aura aussi plusieurs modes d'utilisation de cet écran Qui vont vous permettre vraiment de tirer le meilleur De cet écran, comme le mode chambre noir Qui va vous permettre d'ajuster la luminosité Et le contraste de l'image pour travailler dans les environnements Obscurs, le mode animation Qui vous permettra d'améliorer la clarté Des zones sombres sans surexposer les zones claires Le mode dual view qui va vous permettre D'afficher vos designs côte à côte Il y a deux modes, le mode CAD Le mode CAD CAM qui va vous permettre de profiter d'un contraste supérieur des lignes et des formes dans les illustrations techniques. Bref, vous allez pouvoir libérer votre créativité et pouvoir être performant, que ce vous soyez voilà, monteur vidéo ou alors même graphiste. Bon, revenons maintenant sur ces performances et après je vous montrerai un petit peu plus ce qu'il vaut dans l'utilisation. Au niveau des performances, du coup, on est sur cette dalle de 34 pouces IPS avec un taux de rafraîchissement de 5 millisecondes. Au-delà de ça, ce BenQ restitue plus de 100% de SRGB et 97% de DCI P3 pour un dynamisme époustouflant. C'est un écran directement calibré et avec une uniformité de panneau assez correcte. On aura un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur cet écran et un contraste répertorié à 1000 par 1, comme la plupart des moniteurs IPS. Grosso modo, en regardant toutes ces caractéristiques techniques, on voit qu'on est vraiment sur un écran destiné aux créateurs et pas vraiment sur un écran de gaming hein, avec ce, ce taux de rafraîchissement et euh, ce temps de réponse assez grand mais pour les professions de création il est au top du top maintenant regardons un petit peu dans son utilisation ce qu'on va pouvoir faire de sympa la première chose que l'on peut voir ensemble, c'est du coup les différents modes. Je vous en ai parlé, vous allez pouvoir switcher sur différents modes, le mode chambre noire, le mode animation, le mode CAD, etc. etc. Et ça, ça se fait assez rapidement. La deuxième chose qui nous saute aux yeux lorsqu'on déballe la boîte, c'est la petite molette de raccourci qui va nous permettre d'utiliser l'écran de façon encore plus performante. On va pouvoir accéder facilement au mode source, aux paramètres de couleur et à d'autres fonctionnalités grâce à la molette de raccourci G2 qui permet de naviguer dans les paramètres de l'écran encore plus facilement. Il n'y a pas besoin de venir essayer de, voilà, de toucher en dessous les boutons d'en dessous de l'écran. On a la petite molette qui relie à l'écran juste à côté et on va pouvoir optimiser notre production et notre performance en fonction de ce qu'on a envie. C'est peut-être rien dit comme ça, mais c'est vrai que c'est un accessoire vraiment agréable lorsqu'on commence à l'utiliser et qu'on prend l'habitude de l'utiliser. Par exemple, j'ai pour habitude de configurer mon écran de façon Différentes lorsque je suis en train de faire du montage vidéo Ou lorsque je suis en train de, je sais pas, regarder un film, surfer euh, sur euh, internet Ou voilà, chiller avec Et donc avec cette molette je vais pouvoir switcher d'un mode à un autre De, de configuration à une autre de façon vraiment rapide. Autre chose importante on a la technologie iCare qui est disponible dans ce BenQ qui va nous permettre du coup de switcher sur cette technologie de l'activer pour pouvoir prendre soin de nos yeux ça va permettre de réduire la fatigue oculaire et ça lorsqu'on reste toute la journée voire toute la nuit sur un écran c'est plutôt pas mal. Pour finir et étant utilisateur Mac depuis des années c'est toujours très agréable de faire juste un plug and play, j'ai juste branché mon USB-C de l'écran, je suis allé dans ma configuration de moniteur et euh, voilà, mon Mac le reconnaît directement, me permet de l'espacer, de l'organiser comme je veux de le mettre en principal, bref, la compatibilité Mac est tout simplement ultra wide ultra bien. Voilà les amis, maintenant vous savez presque tout sur ce BenQ PD3420Q, vous allez pouvoir me poser des questions en commentaire si vous en avez, si vous êtes à la recherche d'un écran ultra wide 34 pouces Mac ou pas Mac, hein, cet écran au aux alentours de 900 euros, à un très bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à rejoindre le Discord. En attendant, vive à fond, vie high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.